Bonjour à tous et très bienvenue au Chant d'Amour des Oiseaux. Le temps libre, c'est indispensable. C'est une respiration indispensable. Et selon moi, d'une façon très générale, nous manquons cruellement de temps libre. Ah Évidemment si tu ne sais pas ce que tu veux en faire ou ce que tu peux en faire ça peut être embêtant parce que tu vas te trouver face à toi-même et peut-être que tu vas ressentir une forme d'angoisse une forme de vide ah qu'est-ce que je fais tellement habitué à devoir faire à se conformer à hein, aux attentes d'eux ou à tes attentes à toi conformément aux attentes d'un autre alors que le temps libre eh bien <rire> il t'accueille Il t'accueille Et, et, et, et c'est à soi-même de trouver le moyen De l'épouser euh, le plus euh, heureusement possible Alors il y a un cap à passer Parce qu'on n'est pas habitué Parce qu'on est extrêmement formaté hein Mais c'est ce temps libre Qui est nécessaire Qui a cette qualité Capable de te permettre d'apprendre à mieux te connaître et de savoir justement ce que tu veux faire. Donc, Ce que tu veux faire, c'est-à-dire ce qui va te rendre heureux. Qu'est-ce qui peut te rendre heureux Qu'est-ce qui est fait pour toi Comment est-ce que tu appréhendes la réalité du vivant, de toi, dans ce corps euh, et dans cette atmosphère au contact des arbres, au contact du sol, de l'air, de l'eau. retrouver euh, ce lien fondamental, viscéral, premier, qui devrait rester permanent pour le meilleur. Parce que rien que ce rapport-là à ce que l'on est, sans intellectualité aucune, Seulement par le ressenti, par l'écoute de ce ressenti, te reconnecte à une vibration, à une existence, à une sensation naturelle, très nourrissante, très pleine, et qui t'apporte un équilibre et aussi énormément d'autres choses. Parce qu'à partir de là, c'est un socle à partir duquel tu vas pouvoir te construire librement en fonction de ce que tu ressens, de qui tu es, pour pouvoir investir ce temps libre à ta manière. Et surtout, je veux insister là-dessus, à ton rythme. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'entrer dans cette nouvelle façon de vivre où on n'a plus d'obligations. Je, je, je, je m'explique. Hein. Plus d'obligations, je veux dire, artificielles qui ne sont pas conformes avec ce qu'on est et avec le fait d'être, de se sentir bien avec soi et aussi avec les autres. Investir, épouser ce temps libre, accepter de faire face à soi-même, de faire enfin corps à corps avec soi-même, c'est un premier pas pour apprendre à se connaître et donc pour apprendre à s'aimer comme on est, pour ce qu'on est, tel qu'on est, tout simplement avec tout ce qu'on nous a donné. Regardez, commencez par regarder non pas ce qui n'est pas comme ce qu'on voudrait, ce que on, on, on. Tu vois ce que je veux dire, d'accord Voilà, le dogme, voilà. <rire> Mais comme ce que tu es, toi, et qui est bon, beau, et si certaines choses en toi te déplaisent, une fois que tu as bien sondé qui tu es, comment tu agis, que tu as bien pris le temps de te regarder en face, que tu n'as plus peur de te voir et de te regarder en face, je sais que c'est difficile. Alors tu peux commencer à entreprendre ta propre construction. Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu ne gardes pas et pourquoi tu le gardes Et pourquoi tu ne le gardes pas Non pas en fonction du dogme mais en fonction de ce que tu es toi vraiment. Et donc je répète, et de ce qui te convient à toi vraiment. De, de quelque chose qui vibre avec toi, de toutes les choses qui vibrent avec toi en te faisant du bien. C'est ainsi que tu comprends et que tu découvres petit à petit ce qu'il est bon et comme c'est bon d'être en vie, parce qu'enfin tu entres dans une forme d'accord, un accord intérieur profond avec toi, entre ce que tu es vraiment, ce que tu découvres de qui tu es, de comment tu fonctionnes, de ce qui te va, de ce qui te va pas et pourquoi, et d'une autre façon d'être qui correspond à un plus grand respect vis-à-vis -vis de tout ça. Ça c'est un premier échafaudage merveilleux, un premier socle pour la suite. Il faut du temps. Le temps est nécessaire pour se connaître, se découvrir, savoir et prendre les décisions de ce qui nous correspond et les mettre en œuvre. Ça prend du temps. Donc ce temps libre, il est indispensable. Moi je me rappelle quand j'étais à l'école, j'avais une sensation d'année en année toujours plus suffocante, mais véritablement, hein, du manque de temps libre, afin de me construire, de me connaître, de faire justement tout ce que je te dis là. j'ai fini par partir. <rire> Pas moyen quoi. J'avais l'impression de mourir un peu plus chaque jour à... Comment... À, à, à devoir conformer mon espace-temps à celui qui était euh, uniformément euh, euh, désiré par le diktat. Parce que le diktat, finalement, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. On est d'accord. Hein. Le diktat, il existe depuis qu'on est né. Hein. Il se durcit seulement. Il se durcit de plus en plus sévèrement. là. Donc justement, on est face à un temps libre qu'on n'avait pas. Hein qui nous manquait. Et là bon, on est un petit peu précipité dans ce temps libre, mais ce que j'aimerais c'est que les uns et les autres aient l'occasion de découvrir à quel point c'est merveilleux d'avoir 100% de son temps libre. Alors 100% pour en faire quoi Et eh ben peut-être peut-être pour pour organiser, ménager et, et rendre durable ta liberté en construisant une vie qui, qui plaise à ton bonheur pas au bonheur qu'on te vend et qu'on veut te vendre pas au diktat mais pour ça il faut beaucoup de temps libre beaucoup de temps libre et beaucoup n'ont jamais eu ce temps libre ni jamais, ni jamais même désirer l'avoir. Pourquoi bah Parce qu'on nous prend dès le berceau dans ce diktat, et que donc il est difficile pour la plupart euh, d'entre nous euh, d'avoir ne serait-ce qu'un moment de réveil effectif dans ce, dans ce rail de vie dans lequel on nous met de force, de gré ou de force, depuis la naissance Pourtant, tu vois, j'ai justement fait ce parcours qui permettait petit à petit de me débarrasser de toute forme d'esclavage, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et c'est pas facile, hein euh, c'est long hein, de sortir de cet état de rail forcé euh, pour, pour, pour vivre bien, être heureux dans son dans Tu vois, et comprendre, et apprendre, découvrir. Euh, de quoi on a besoin euh, Qu'est-ce qui est euh, juste nécessaire et suffisant pour être heureux, pour être en bonne santé, pour pas avoir froid, euh, etc., etc. Pour pas avoir faim euh, Toutes ces choses, comment faire Comment faire Et c'est ça qui prend du temps en fait, parce qu'une fois que tu sais comment faire pour être autonome, eh ben, tu peux passer à la phase suivante. <rire> C'est-à-dire mettre en place cette autonomie, qui, bon, te va te prendre un petit peu de moyens, un petit peu de temps au début. Hein. Euh, donc euh, là, ça demandera euh, presque l'entièreté de, de tes énergies par jour, si tu veux euh, les, les, les, les consacrer à ça. Parce que s'il n'y a plus rien, il faudra bien construire une maison. Alors, ce ne sera peut-être pas en pierre, tu vois. Il faudra peut-être chercher des, des moyens beaucoup plus euh, rudimentaires, simples, et puis euh, non marchands. Euh, donc euh, il est important d'avoir des outils, tu vois, pour pouvoir faire ces choses-là toi-même Il est important donc de savoir quels sont les outils dont tu as besoin pour construire un abri valable, tu comprends dans le Qui ne sera pas que fait de briques broc euh, qui s'en ira pas avec le premier coup de vent Et dans, dans lequel l'eau ne va pas couler en permanence pour faire un lieu humide et malsain tu vois, c'est toutes ces conditions de Béaba minimum pour tous les postes essentiels de la vie qu'il est important de connaître. D'en connaître en tout cas le Béaba le minimum. Au moins, se rendre compte que le temps libre, c'est quelque chose qui nous est naturel. Je dirais même, en regard de ce qui nous est imposé, c'est quelque chose qui nous est dû. Dû ah oui, il faut complètement sortir de l'état d'esprit d'où on vient, dans lequel on a été formaté pour rejoindre ce dont je te parle. Ce n'est pas que je renie tout ça, c'est simplement que ça nous, ça nous c'est un rouleau compresseur de l'humanité à vouloir la gérer, c'est absolument inhumain. On ne peut pas gouverner, ni gérer des gens, ni les administrer, c'est une aberration totale. On doit apprendre à s'auto-gouverner, à savoir s'auto-contrôler, pour les bonnes raisons. Hein et savoir être autonome dans tous les postes de sa vie. Et à partir de ça, être en solidarité sur toutes les choses qui nous sont communes, les uns et les autres, avec les autres, afin de nous entraîner. Il y a il n'y a aucun souci à ce qu'on fasse des recherches, à ce qu'il qu y ait des, des, des, des nouvelles technologies, etc. Ce n'est pas un souci en soi. À partir du moment où on fait ça vertueusement, sans annexer des territoires de force, sans tuer les gens, les assassiner ou fomenter des guerres ou des guérillas, et, et augmenter des, des, des, des dissensions locales, euh, internes, de, de, de petits pouvoirs et des hein pour que les gens se massacrent et pour que, pour que le, la matière première ne coûte plus rien. Enfin, ça c'est un... Comment ce genre de choses peuvent-elles se passer au quotidien depuis des siècles, sans que ce soit illégal Tu comprends dans quel monde on vit là, et qu'est-ce qu'on cautionne en... en marchant avec ça Tu comprends Que faire, que faire commencer par être indépendant de ça pour pouvoir c'est la, la seule manière c'est incontournable pour pouvoir avoir la force, la droiture de dire non, ça je ne veux pas, ça je n'accepte pas d'accord, ça je n'achète pas tu vois. Je ne suis pas obligé d'être dans cet état d'esprit, je ne suis pas obligé d'adhérer. La liberté, la liberté de conscience, de choix, et d'action, pas pour faire le mal, hein. on est bien d'accord, je ne parle pas de n'importe quelle liberté, mais la liberté de celui qui est conscient, de celui qui a le savoir, de celui qui a un minimum de sagesse, et c'est comme ça que ça devrait se passer, parce que les le temps... Entre la naissance et l'âge adulte devrait être ce temps d'apprentissage-là, encadré par des personnes qui ont fait cet apprentissage naturel et qui donnent tous les trucs à leurs enfants, aux plus jeunes, et qui les encadrent quand ils font des bêtises, tu vois, quand ils partent en live pour faire n'importe quoi. Et parce que c'est normal, ils doivent faire leur expérience, tu comprends C'est pas pour ça qu'on doit accepter qu'ils fassent n'importe quoi. Et on est là pour les protéger, les encadrer. Et tous les adultes devraient être co-responsables de tous ceux qui sont plus jeunes, et tous ceux qui sont plus capables devraient être, euh, se sentir responsables de, de, de, de protéger, d'avoir bon soin pour celui qui sait moins. Tu vois, c'est dans toute cette logique-là qu'on devra entrer. Mais pour ça, il faut du temps, de libre, pour y penser, pour y réfléchir. Sinon, tu es obligé de faire ce qu'on te dit de faire. Et puis tu n'as jamais le temps de réfléchir sur... Tu crois que c'est la seule façon de faire et tu n'as jamais le temps, tu prends jamais le temps, les moyens de réfléchir à ce qui pourrait vraiment être bien pour toi. Mais pas seulement pour toi, mais aussi pour tous les autres. Comment, comment est-ce qu'on pourrait vivre pour que tout soit enfin aussi harmonieux que possible, sachant que les différences existeront toujours. Toutes les différences existeront. Mais il y a moyen de faire. Si tu pars en disant, non, il n'y a pas moyen, c'est tout comme c'est, voilà, euh, c'est que, es, que tu t'es fait complètement lobotomiser, là, tu vois. Et ouais. Et c'est exactement ce que ce rouleau compresseur, là, de dictates qu'on nous impose depuis notre naissance, est censé faire. Et ça marche sur l'immense majorité d'entre nous. Et il nous faut, comme ça, des moments exceptionnels, pour être au pied du mur de devoir et de pouvoir avoir l'occasion de penser autrement oui c'est possible oui c'est possible de nombreuses personnes dans le monde entier ont pris cette voie là déjà depuis 10, 20, 30, 40 ans certains pour les pionniers et même plus encore je ne te parle pas des ermites qui eux déjà ont tout compris d'une certaine manière. Hein Les ermites euh, dont je fais partie d'une certaine manière, j'ai toujours, regard... toujours gardé un lien avec euh, la civilisation, mais des dizaines d'années vécues, euh, vécues dans le retrait, euh, je ne sais pas si je peux parler au nom des autres, mais il euh, y a un élan profond qui te pousse justement à te retirer pour être dans, pour trouver, prendre le temps et te donner les moyens de te retrouver, d'être avec toi et avec l'univers et tout ce qui est, hors de toute autre chose artificielle qui pourrait te tromper ou te déconcentrer de ce chemin, de ce voyage vers toi-même, vers ce qui est. Et tu sais que là, il ne faut pas d'argent, hein juste de la patience, de la persévérance et de la confiance profonde. Et les choses viennent à toi, par toi, en toi, grâce à cette épousaille intérieure, très intime, véritable, tu vois, authentique, sincère. Ça passe par la sincérité. Si tu es sincère, alors les choses arrivent. Et selon ce que tu souhaites, alors ton âme fait ce travail pour toi. Elle va chercher et elle te ramène ce que tu désires à toi. Il suffit d'être patient. Parce que son travail, entre autres choses, ce qu'elle sait faire, c'est ça c'est coordonner la matière première, la materia primera, l'ordonner et la maintenir ou la remettre dans un certain autre ordre selon l'ordre que l'esprit a donné. Rappelle-toi que tu as un esprit. Nous avons tous un esprit et un état d'esprit et ça c'est très important. Dans quel état d'esprit es-tu C'est ça qui fait que tu es compatible avec certaines connaissances ou avec d'autres ou avec certaines expériences ce qui souvent revient au même ce qui fait partie de la même famille ou avec d'autres le temps libre c'est juste succulent quand enfin tu comprends à quel point c'est la base indispensable pour le grand alignement pour être en paix avec soi-même, pour trouver les bonnes idées, pour avoir les bonnes solutions et les moyens pour les mettre en œuvre toi-même. Tu te lèves, tu prends un outil, tu prends ton courage à deux mains et tu fais ce qu'il y a à faire. Je t'embrasse. Merci de ton écoute. A tout de suite dans le cœur. Je vous aime tous.